Je serai le meilleur Je pas Alors salut à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas sur des jeux vidéo, mais on est sur des ouvertures de 4 Pokémon. Alors on va commencer par Filali. Alors bien sûr, on sera bah, chacun euh, au tour de 3. Alors. Ouah ouais, elle est trop stylée Je, ça c'est un bon début alors pour celle là celle-là aussi est stylée wow, Je est trop stylée bon on va commencer les ouvertures bien sûr les quatre pattes Alors point de fusion 1, 2, 3, 4, Le 9, 10 Stylé. Ok, premier booster, hein, vite fait. Quand ah j'arriverai au bout du parcours Je la corps Je rêverai ma à Tout le que j'ai croisé Alors hein bien sûr. Énergique, il me plaît, 4 points, cesseur, Nosferati, petit. Minanti, Monsieur Lindegala, Talbuto, Oh Oh Trop stylé C'est Corvelus. Alors bah celle-là, on va la poser l'autre table. Alors, 1, 2, 3, 4. Énergie. Flamoutant. Belle de neige. Gobu. Sapero. Rototope. Escargome. Lixi. Staros. Et... Coreyum de Gala. Alors, passons au pack. Bah, Dragon feu. Oui, je vois drapeau feu. Allez, Alors. Un Petit code. 1, 2, 3, 4. Énergie, c'est les rocks. Et flèche. pyronil spododo, toxizap, skiki, brindibou, Solarrock et flambusard. De toute façon, pas que. Euh, bah... ouais, ça... Oh, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis un mouton. Et full dog. Ok, bon, bah, ceux-là, je vais les poser là. Déjà, on peut voir, elles sont bien belles, celles-là. Ouais. Allez Alors, on va commencer par. Lui. Là, une, deux, trois et 4 Alors, énergie, cynitraël, gaz, ça va, Riolou, Maskaman, Velmer, Aspico, Terlane, Riolou et waouh, montre raciste. Je sais pas qu'est-ce que c'est, qu -ce que mais waouh, ouais, trop stylé. Je vais la poser ici pour que vous voyez bien. Trop trop belle. Vraiment une super belle carte. Wow. Bon, on va passer... Arkeu, j'ai envie de le faire à la fin. On va faire celui-là. Une évolution d'évoli. Alors, celle on enlève. Une, deux et 4 énergie valise caverne seraglause Rosorua exagèle chlorobule grelasson soporifique grimpico et froussardine ouais bon là on va faire dragon feu ici que ça veut rien dire euh... Je trouve des packs mais. Alors ça on enlève. Une, deux, trois. C'est quoi ça Quatre. comment ça se fait qu'il y a une carte Vestar dedans Je sais pas. Alors, waouh oh Ah oui Oh en plus l'image elle est magnifique. Trop belle. Alors, tour de vol C'est bizarre qu'il y a un truc Vestar. Ouais. C'est bizarre. Ouais. René, Clic, Eoko, Grinot, euh, note Torpipousse, noix Petit et Magmar. Waouh, stylé, Magmar. trop stylé Magmar. Alors, mmh. passons à Arcéus. bien les cartes, Une, deux, trois, quatre. Énergie. Ça va. flotte. Ceinture choix. Carabingue. Musté bouée. Brutalibre. Judo cra. Magmar. Hyperball. Champignon. Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Tant oui. pis, nous allons ouvrir des cartes. Allez, ouais. Kern. Mais on continue, on continue la vidéo avec Enzo, vas-y. Non, les bien. mets pas comme ça, gars. mets pas comme ça, vas-y. Avait... Alors. Mais... <rire> je ne sais pas comment ils s'appellent ces cartons. Oh, oh. Alors celle-là. Chapeau c'est là. Hm, eh ben. Ouh là là là là là. Mais bien Kylan les cartes comme ça. Elle est trop stylée même l'effet qu'il y a dessus. Wow. Alors celle-là. Incroyable. Oh, attends, je vais la regarder. Après, c'est la Pikachu. Wow. C'est Ouais, Kylan pour l'instant, il a une bonne euh, une bonne pioche. Vas-y mon grand. Montre bien comme à là. Allez, go Un petit salamèche. moi, Alors, Miaouss, Doudouvette, Embrochette, Yanma, Genesect, Une Énergie Feu, Ramboum, Zebit, et voilà. Scorplan, Charibari, Feuille-la-Joue, Voltrobe, Miaus, O, oh. Ixon, Dug. Les cartes de Galar, c'est des salis. Non. Si, Nolan, il a dit ça. Rondoudou. Allez Ken, va plus vite. On attend. Carte. là là, oh, là. illusion. Waouh. Comment il fait Je sais pas. version Et le dernier paquet. Allez. Peut-être là, on va avoir des élyses plus vite. Monsieur Mime. Mique. Oh. Sterix. Allez. Oh, stylé. Et bon, bah, c'est un pack. Euh...